Je suis Vincenzo Scamardella, je suis en première année de thèse de doctorat à Aix-Marseille-Université et je suis allocataire de recherche à la Casa de Velázquez. Comment demander un miracle quand on ne peut pas se déplacer Les espaces numériques répondent aujourd'hui à cette exigence dévotionnelle. Est-elle pratique prendre de l'ampleur pendant une crise sanitaire comme celle du Covid-19 Mais savons-nous comment ces pratiques sont-elles vécues par les dévots mon projet de thèse interroge les modalités contemporaines des demandes des guérisons miraculeuses en passant par l'analyse des images et des rituels dans les espaces présentiels et numériques. Ces projets s'inscrit dans les champs de l'anthropologie religieuse des images et des lieux des cultes. Mon projet se verte sur les cultes de Sousa Martins, un médecin portugais du 19e siècle qui a été reconnu comme intercesseur surnaturel à Lisbonne, au Portugal et au Brésil, et aujourd'hui sur Internet aussi. Les cultes débutent au XXe siècle, au pied de la statue de Sousa Martins, construite à Lisbonne pour commémorer sa mémoire. Les dévots y, viennent, y vont pour demander des guérisons surnaturelles. Et au cours du temps, ce culte elle a dépassé les espaces physiques et arrive jusqu'à Internet. Mon intérêt est d'interroger les... et comprendre les circulations existantes entre les deux espaces du culte, celui présentiel et numérique. De plus, j'aimerais bien me concentrer sur la créativité visuelle des dévots, qui trouve une nouvelle territorialisation et dans le monde digital. Et Cela permet aussi un partage encore majeur du culte de Susan Martins entre des nouveaux contextes religieux et nationaux. Ma méthodologie s'appuie sur la web ethnographie pour Internet et une enquête des terrains à Lisbonne. J'envisage de combiner les deux, pour comprendre en même temps ce qui se passe autour de la statue de Sousa Martins et dans les mondes digital. Justement, depuis longtemps, les espaces rituels ont été étudiés, mais d'une façon séparée. D'un côté, les... les présentiels, de l'autre, les numériques. Moi, j'envisage de, les... de les étudier ensemble, dans un même temps. Pour récomprendre, reformuler ré les concepts classiques des lieux des cultes, d'images votives et des pratiques religieuses individuelles et collectives.